Bonjour, bienvenue sur cette vidéo sur la vie et la mort, une vidéo euh, peut-être pour euh, relativiser sur, euh, sur certaines notions qu'on a de, de la vie et de la mort et, et peut-être avancer plus léger sur, euh, dans, dans notre vie quotidienne, dans nos... Dans nos choix, dans nos, dans nos actes. Donc, je vous propose, euh, pour ce thème particulier, de vous mettre à l'aise, de prendre le temps de, de vous mettre à l'aise, et peut-être de... <coughs> <coughs> Peut-être de penser à, à une personne, à une personne ou à un personnage ou quelque chose euh, qui peut vous rassurer, vous rassurer parce que bah, quelquefois quand on parle de la de la mort, de la mort. Euh, il, y a toujours, il peut y avoir une appréhension il peut y avoir une on se dit pff, voilà, où c'est que je m'embarque où c'est que je, que je m'embarque euh, qu'est ce que je vais découvrir dans ce truc là j'y vais mais j'ai peur donc euh, c'est plutôt pour c'est plutôt dans le but de justement de ne plus avoir ces questions là de plus avoir ces questions-là en tête euh, qui pèsent un peu sur, euh, sur notre vie quotidienne, sur, euh, sur la mort, parce qu'au-delà de la mort, on se dit ouais la, la mort, ça nous fait peur, mais en fait il y a plein plein de choses qu'on fait dans la vie quotidienne qui sont, euh, qui sont engendrées par cette peur de la mort en fait. Alors au, au premier abord, on se, on se dit pas que c'est ça le, le problème, mais c'est dans beaucoup de de cas, il euh, y a cette peur, de, cette peur de la mort qui intervient, soit euh, ben, mourir vraiment par rapport à l'accident ou autre chose, mais aussi la peur de, est-ce que j'aurai le temps de tout faire avant la mort, avant de mourir, est-ce que je, euh, voilà, comme si le compte à rebours, il était, il était lancé dès le départ, quoi, il était lancé et que, euh, il y a cette, cette épée d'amoclès qui était en dessous de nous et qui nous, qui nous faisait euh, speeder, qui nous faisait prendre des choix rapidement pour, euh, pour aller vite vite vite et euh, faire ça avant de mourir quoi. Alors que souvent euh, souvent on a le temps quoi parce que parce que c'est encore loin. Voilà. Donc euh, bon le cadre est posé. Euh, sur peut-être les que vous pouvez avoir sur cette vidéo. Le thème est venu comme ça. Donc je ne sais pas pourquoi. Euh, certainement que ça va résonner à moi aussi, peut-être. Euh, en tout cas, bah, j'espère que vous vous trouverez dans, ce, dans cette histoire, euh, consciemment ou inconsciemment, parce que peut-être que vous vous rappellerez de rien. Euh, j'espère que vous vous trouverez dans, dans les jours qui suivent, euh, dans les semaines qui suivent un changement positif, ou, une, ou alors une façon totalement différente de voir la vie, peut-être, sans non plus euh, tout chambouler euh, de A à Z, hein. ce n'est pas le but non plus. Euh, le but, c'est de, de se transformer progressivement pour être plus en paix avec soi-même, soi-même et de pouvoir avancer plus léger sur, le, sur, notre, sur notre chemin dans le chemin de vie, avec, euh, avec toutes les épreuves qu'il y a, le travail, la, la santé, l'amour, la, les enfants, le, tout ce qu'on peut avoir. Ok. Bon. Assez parlé du cadre. Maintenant, ben, je vous propose à nouveau de, de vous détendre, de, de vous relâcher. et de, de prendre ce temps-là. Je vous laisse quelques instants. Prenez quelques inspirations. Ok. <coughs> Je vous propose de... De visualiser une petite lumière qui va qui va faire un parcours un parcours à travers vous cette cette petite lumière elle peut être de la couleur que vous voulez jaune rouge Verte, orange, violette, bleue. Cette petite lumière, vous la voyez tout d'abord un peu loin dans le ciel, comme une lumière d'étoile. Vous la voyez en vous levant, en levant vos yeux vers le ciel vous pouvez le faire les yeux ouverts ou, ou alors les yeux fermés c'est vous qui voyez et vous semblez la voir se rapprocher elle se rapproche de, de vous et vous avez toujours un peu cette position de la tête un peu relevée pour regarder dans là-haut dans le ciel vos yeux se se positionne vers le haut pour regarder dans le ciel. Un peu comme si vous regardiez à travers votre front. Et vous continuez à regarder cette étoile, cette lumière qui vient, qui se rapproche de vous, progressivement. Bientôt, elle est à la hauteur des arbres. Et elle continue à se rapprocher de vous. Elle se rapproche jusqu'à être à un mètre de vos yeux, toujours un peu en hauteur, comme si vous regardiez derrière votre front, dans votre cerveau. Maintenant, la lumière arrive au niveau de votre front, entre vos deux yeux. Entre vos, deux, entre vos deux yeux, et, et elle continue son chemin. Elle arrive contre votre front. Vous pouvez sentir une, une chaleur, une sensation. Et vous pouvez euh, prendre le temps d'accueillir cette lumière en vous. De prendre le temps de de la sentir, de la ressentir, de, de ressentir cette présence au niveau, de votre, au niveau de votre front. Vous sentez cette lumière qui commence à rentrer progressivement, après l'avoir autorisée à rentrer, après l'avoir accueilli. Prenez le temps de, de ressentir cette, cette présence de lumière qui arrive. Maintenant la lumière se répand à travers vous. Elle semble réchauffer et, et éclairer l'intérieur de votre tête. Elle fait son chemin comme une lanterne. Vous pouvez respirer profondément pour, pour ressentir cela. Et plus vous sentez la présence de cette lumière et plus vous commencez à vous détendre. <rire> plus vous commencez à sentir votre corps qui, est, qui se relâche. Vos pieds, vos mains. La lumière continue à avancer tranquillement. Elle arrive maintenant au niveau de... du centre de votre tête. Elle éclaire toujours cet espace. Elle réchauffe. Vous ressentez au fond de vous qu'elle qu s'apaise. Et vous pouvez faire euh, un avec tout ce qui vous entoure, tout ce que vous ressentez, tous les bruits, tous les sons. Et plus ces sons et ces bruits font un avec vous, et plus vous allez profondément vers la détente. Vous pouvez ressentir que cette lumière commence à, à descendre le long de... De, vos, de votre cou. Elle continue à éclairer toutes les zones. La gorge. Et vous ressentez que, que la détente s'installe. Vous respirez tranquillement dans cette détente. Et vous pouvez ressentir vos jambes et vos bras qui, qui semblent plus, plus lourds et plus légers à la fois. La lumière continue à descendre au niveau de la poitrine. Elle éclaire et réchauffe votre cœur poumons et vous respirez tranquillement et vous ressentez que tout s'apaise en vous progressivement vous ressentez votre dos vos cervicales qui deviennent le aussi, plus lourd en contact avec, euh, avec le support, et à la fois plus léger, comme s'il semblait euh, se détendre parfaitement, et dire, et dire oui à cette, à cette pause. Et la lumière continue à descendre dans votre ventre. Elle éclaire tous les organes, elle les réchauffe, elle les met au calme, et là aussi vous pouvez ressentir que tous vos organes s'apaisent, que tout se fait plus lentement. Que la détente et l'harmonie s'installent profondément. Vous sentez le contact avec le support sur lequel vous êtes et vous ressentez que, que ce contact semble exister de moins en moins. Vous sentez être vraiment léger, très léger, comme si vous étiez en apesanteur. Vous ressentez cette légèreté au plus profond de vous, dans tous vos muscles. Vous ressentez que tout se relâche, et que votre respiration se fait plus calme, plus relâchée, plus apaisée. Et la lumière continue à descendre à travers vos hanches, vos jambes, jusqu'aux pieds. Elle semble vouloir remonter pour aller dans vos bras. Et là, elle se sépare pour aller dans, pour aller dans chacun de vos bras jusqu'aux mains. Et alors, tout votre corps semble éclairé et réchauffé de l'intérieur. Comme s'il vous disait, OK, je suis en paix. Tout est clair. Alors, vous pouvez ressentir le contact de votre support avec le sol et ressentir que le conscient va lâcher tranquillement pour laisser faire l'inconscient, l'inconscient qui va prendre la mesure de cette séance et prendre ce qu'il a à prendre et laisser ce qu'il a laissé au conscient. Et ainsi. Vous pourrez profiter pleinement de tout ce qu'il y a à prendre pour que l'inconscient engrame en vous tous les bénéfices de la séance, afin que le conscient puisse en profiter plus tard, à votre réveil. Maintenant, je vous propose de raconter cette histoire l'histoire du petit Lucien. Lucien qui allait à l'école tous les matins et qui, qui se demandait pourquoi la cloche sonnait tout le temps avant de rentrer à l'école. Et en chemin, il vit, il vit une fleur, une fleur au sol. Et il se demanda comment cette fleur pouvait fleurir, grandir, et alors la fleur lui parla, lui répondit, à sa grande surprise. « Je vais te raconter une histoire, Lucien. Écoute bien. » Lucien, qui était impatient d'écouter l'histoire, se mit au calme. C'est alors que, que la flore lui raconta l'histoire de, de ce fleuve, de ces rivières, de ces torrents, et de cette eau qui était mouvement, qui était en cycle permanent. Et alors l'histoire commença. C'était l'histoire d'une un, petite gouttelette d'eau. Et cette gouttelette d'eau, son circuit, eh bien, le voilà. Elle était descendue des montagnes. Elle avait accouché des neiges éternelles. De là où tout provient. De là où la vie prend, et de là où tout est blanc et immaculé. Alors, cette gouttelette s'était rejointe, s'était rejointe avec euh, d'autres gouttelettes, elle a formé des petites euh, lignes d'eau. Vous avaient croisé d'autres gouttelettes. Et ensemble, elles prenaient un chemin. À travers les herbes, à travers les rochers. Jusqu'à rejoindre un petit torrent. Et là, elles apprenaient encore des choses sur... Où aller. Les circuits de l'eau. Les petits graviers qui qui jonchaient le sol du, du torrent et tous les petits êtres, les larves, les bactéries, tout ce qui composait cette cette vie là. Et plus elle avançait, plus la gouttelette voyait le chemin à la fois plus dense et plus vivant et à la fois plus plus complexe elle voyait de plus en plus de choses des courants des, des chutes des, des rapides des rochers peut-être même des poissons et au fur et à mesure la gouttelette Comprenait des choses, vivait des choses, et s'enrichissait de chaque, de chaque rencontre. À un moment donné, à ce moment donné-là, elle vit plusieurs choses. Un tourbillon qui la fit tourner, tournoyer. Malmenée. Et alors, et, alors, la, et alors la gouttelette ça, se demandait ce qu'elle faisait là. Elle tournoyait, tournoyait, tournoyait et semblait se dire oh, Quand est-ce que je vais avancer tranquillement Ce tourbillon semblait comme une épreuve qui la mettait à mal, et bien qu'elle était avec toutes les boutelettes, et qu'elle était bien certaine que de toute façon, au-delà de tourbillon, elle irait certainement encore avec d'autres boutelettes dans l'eau, et que tout irait bien, elle pouvait s'inquiéter. Elle pouvait s'inquiéter de la façon dont elle, prendrait dont elle pourrait prendre ce tourbillon, et de qu'est-ce qu'il pourrait y avoir après ce tourbillon. C'était le tourbillon de la vie, les épreuves, et à la fois l'intensité la, de la vie, qui pouvait donner aussi du sens à la vie. Ce tourbillon, il pouvait être énergie, et nous propulser à un endroit dont la gouttelette ne savait rien et comme elle n'en savait rien eh bien elle se posait des questions qu'est ce qu'il y avait après est ce que c'était bien est ce que je devais avoir peur est ce que je devais t'exciter et plus elle y pensait et plus la gouttelette Tournoyait et perdait l'équilibre et virevoltait et sans, sans voir où elle allait. Et à, à cet instant, d'autres gouttelettes qui se souvenaient du voyage qu'elles avaient fait déjà maintes et maintes fois sur ces différents cycles de vie de l'eau qui et recommencer à chaque fois ses gouttelettes lui dire n'est crainte tu sais ce tourbillon il n'est ni un commencement ni une fin c'est juste un tourbillon c'est juste un moment passé et si tu te mets en travers, si tu bloques, tu vas être chamboulé, tu vas. tu vas perdre pied tu vas avoir du mal à. à te mettre dans le courant du tourbillon. Les autres gouttelettes semblaient plus légères, plus détendues. Plus elles étaient dans le tourbillon elles aussi et pourtant, elles semblaient calmes, presque heureuses de. De prendre ce courant, ce, cette force de vie qui, qui se dégageait. Alors la boutelette euh, essaya, elle se mit dans le sens du courant et pff, sembla comme aspirer plus rapidement et, et avec beaucoup d'énergie. Elle, elle se mit même à, à rigoler, comme dans un toboggan. Elle se mit à rigoler, à... à rigoler tellement que le tourbillon la mena très très loin, très très loin. Et très très vite, vers un endroit beaucoup plus calme. Où le passage était plus large, où il y avait moins de rochers. Et, et le petit torrent s'était rejoint avec un autre torrent et un autre et un autre. Ils avaient formé une rivière, plus large, plus calme, moins pentue. Et là, la goutte d'eau se sentit émerveillée, émerveillée devant ce qu'elle voyait. Elle voyait des, des poissons, des algues, des coquillages. des petits verres d'eau. Elle voyait, elle voyait le mouvement des courants de la rivière, le sable en remous, et les autres routes d'eau qui avaient passé, elle aussi, le tourbillon, et qui prenaient le temps d'une pause, le temps de s'acclimater à ce nouveau rythme de vie du cycle de la rivière. Dans ce nouveau cycle de vie, toutes les gouttes d'eau avaient appris de, de leur descente en, dans le torrent. Elles avaient appris de tout ce qu'elles avaient vécu comme épreuve et s'en sentaient enrichies, Elles se sentaient plus fortes. elle riait en, en repensant à cette réplique d'histoire qu'elle avait vue, qui disait que c'est dans les coups durs que les durs remettent un coup. Et à la fois, elle riait en disant que se laisser aller, c'est bien plus facile et bien plus agréable. Lâcher prise sur les événements nous amène à vivre la vie tranquillement. Toutes ces phrases qu'elles avaient entendues maintes et maintes fois, elles les avaient éprouvées et maintenant se retrouvaient en tranquillité, dans un courant plus tranquille. Et elles étaient sur une autre phase de leur vie de, de rivière. Où la vie était différente. Elle se chargeait en oligo-éléments, en, en tout un tas d'autres particules, et continuait leur voyage. Elle continuait tranquillement et arrivait jusqu'à d'autres rivières. Et à d'autres rivières, elle continuait, continuait, continuait encore et encore, pour arriver à un espace beaucoup plus large. comme un lac. Et là, l'eau pouvait être plus chaude, plus calme. Elle sentait que le temps de la vivacité, le temps de la de l'énergie, de, de la réactivité était révolu. Dans ce temps-là, le temps était venu à la réflexion. Du là qu'elles pouvaient repenser à tout ce qu'elles avaient vu, tout ce qu'elles avaient entendu, de toutes leurs histoires passées, communes et individuelles. Et l'heure était au. la sagesse la sagesse de se dire que chaque expérience de chaque gouttelette de ces différents torrents les avait menés quelque part au même endroit dans ce lac. Dans ce lac était le lac de la sagesse. Le lac, ou le lac où, on, où on prend le temps, où on prend le temps de, de vivre et D'écouter, et alors elle sentait toutes ces gouttelettes, toutes ces gouttelettes d'eau avec toutes leurs expériences différentes que... que le chemin avait été long et que. Qu'elles avaient pu profiter pleinement de chacune de leurs expériences, dans toutes leurs différences. Et que toutes ces expériences complémentaires avaient mené à un but commun, ce lac, qui était la fin en soi de ces rivières, et peut-être bien le début d'autre chose. Pour certaines, elles continueraient ailleurs, d'autres apprentissages, d'autres euh, vécus, et pour d'autres, elles pourraient se sentir appelées vers le ciel, par le soleil, qui les ferait monter par évaporation. Et elle pourrait monter, monter, monter jusqu'au nuage. Et peut-être bien retourner au-dessus de ces montagnes. Et des jours d'orage, retomber en pluie ou en neige. Et ainsi, recommencer d'autres cycles dans d'autres torrents, d'autres rivières. Et apprendre à nouveau à, à lâcher, à, à accueillir ce qui se passait dans, dans l'envie de, de gouttelettes. Ce qui était sûr, c'est que, que ce soit du lac ou d'ailleurs, tout montrait euh, au ciel par le soleil. et retournerait au nuage. Qui les ramènerait à des montagnes, ou des, des plateaux, des prés, et que ces cycles étaient, étaient la vie. Alors cette gouttelette d'eau qui avait eu si peur dans le tourbillon se dit que finalement, Il n'y a pas de peur à avoir tout est ok tout est ok car la vie la vie est là et et la vie continue quoi qu'il arrive la vie est dans les, dans les bactéries dans les végétaux dans les poissons dans tout ce qu'elles qu ont croisé. Et que cette vie semble en adaptation permanente, quoi qu'il arrive. Et que chacun possède les capacités de, de s'adapter. Et que plus chacun est conscient de cette capacité-là, plus chacun est conscient de la force de la vie à résoudre chaque problème et à, et à donner à la fois tant de réponses, si on veut bien prendre le temps de les observer, de les accueillir, et en fait, se sont rendues compte qu'elles avaient des choix des choix à faire qu'elles pouvaient prendre le tourbillon ou alors un une autre rapide ou alors un une rivière souterraine qu'elles pouvaient faire des choix de passage entre deux rochers ou d'autres et que tous ces choix pouvaient être bénéfiques. Plus, plus les gouttes, plus les gouttelettes d'eau laissaient faire, plus elles écoutaient ce dont elles avaient envie et, et plus leur chemin était facile. Elle s'était rendue compte que Partout où elle bloquait, partout où elle ne s'autorisait pas à, à faire ce dont elle avait envie, par peur de, de monter trop tôt vers le soleil, et bien partout dans ces endroits-là, elle avait perdu pied, elle avait perdu l'équilibre. Le passage avait été compliqué. Et partout elle s'était autorisée à, à vivre ce dont elle avait se mettre dans le sens du tourbillon, dans le sens du courant, et partout le passage avait été, avait été facile. Et partout ça les avait emmenés vers, vers plus de calme. Car de toute façon, elle savait que la vie était là et que la vie, la vie était cycle. La vie était cycle et que la vie était là pour ceux qui partaient tout de suite dans le soleil, dans le lac, et pour ceux qui continuaient. Et que la vie s'occupait de tout le monde. La vie prenait tout le monde, tout le monde dans son... Dans son dans son cycle alors les gouttelettes firent la fête la fête à la vie et à la mort la fête au cycle la fête au soleil la fête aux nuages la fête aux montagnes la fête à la neige, la fête à l'eau, la fête à la terre et à tous les éléments qu'elles qu pouvaient rencontrer. Elles firent la fête à, à elles-mêmes de s'autoriser à faire tous ces choix qui, qui les emmenaient vers, vers leur meilleure vie. Leur vie la plus fluide, la plus cool, sans se tortillonner de trop. Alors, maintenant que vous connaissez l'histoire de cette gouttelette, okay. je vous laisse comprendre ce qu'il y a à comprendre et à entendre ce qu'il y a à entendre, et je vous laisse laisser de côté ce qu'il y a à laisser de côté. Prenez le temps d'intégrer tout cela dans votre inconscient. Car l'inconscient sait tout cela depuis bien longtemps. L'inconscient est votre grand sage intérieur. Ce personnage intérieur qui, qui vous connaît si bien. Alors maintenant que votre inconscient a engrammé ça bien profondément en vous, et que vous êtes conscient que votre inconscient fera ce qu'il faut pour que votre conscient mette tout ça, tout ceci en application. Et bien, je vous propose de, je vous propose de vivre votre meilleure vie et d'accueillir toutes vos pensées liées à la mort avec, euh, avec amour. En pensant que, finalement, tout arrive à un moment donné, et que qu'il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser la vie vivre chaque instant. Et il faut vous laisser vivre votre vie comme vous l'entendez. Prendre votre place dans votre vie et vivre ça avec légèreté. Et c'est ainsi que la petite fleur termina son histoire. Et que Lucien, Lucien se dit, ah ben oui, c'est pour ça. C'est pour ça que les cloches sonnent et que je dois d'aller à l'école maintenant. Maintenant. Ici et maintenant. Là, il savait que tout était ici et maintenant, que le présent était ce qu'il avait de plus important, que l'après était bien trop loin et que le passé était passé. Alors Lucien continua son chemin sur le, sur le chemin de l'école et présentement, présentement, il se rendit à l'école et continua sa vie calmement, il commença à vivre sa vie calmement et à faire ce dont il avait envie, pour une vie pleine de vie, en attendant une mort lointaine, qu'il allait vivre plein d'amour, parce qu'il saurait qu'il aurait vécu sa vie comme il l'entendait, et qu'il aurait vécu une vie pleine d'amour, pleine de vie. conscient de lâcher prise aussi et à l'inconscient de bien, bien entendre tout ça de bien le réveiller en lui comme il le sait et de continuer à, à infuser ça tranquillement dans le conscient afin que le conscient lâche et que le conscient apprenne que la vie est conscience et il y a une conscience à la fois, car l'inconscient, c'est lui qui sait. De temps en temps, un peu d'inconscience, ça, ça fait du bien. Ça nous fait du bien et ça nous fait vivre. Alors, maintenant que votre lumière intérieure a brillé dans tout votre corps, et que vous êtes toujours aussi léger sur cette euh, table, sur cette euh, chaise, de ce que vous voulez. Alors que cette lumière vous a parcouru tout le corps entier, qu'elle a mis de la vie partout où il y en avait et partout où il y en avait besoin. Que cette lumière vous, vous a réchauffé le cœur et le corps. Que vous avez laissé faire le temps d'une histoire. Je vous propose de revenir à 5. Et quand je compté jusqu'à 5, vous serez parfaitement ici, ici et maintenant. À 1, vous demandez à la lumière de, de revenir à votre front tranquillement et vous la remercier pour tout ce qu'elle a fait en vous et les bénéfices que vous allez en tirer. À deux, la petite lumière arrive vers une porte, une porte qui se trouve au niveau de votre front, au niveau de votre de votre front, et peut-être que c'est le troisième œil. Et là, la petite lumière commence à faire son chemin retour. Elle sort comme par magie de votre front et semble une minuscule boule dans votre tête maintenant. À trois, vous lui faites un, un au revoir ou un adieu et vous la remerciez pour, pour ce qu'elle vous a appris. 4, la lumière s'éloigne et entame son cycle vers le retour de, de vers là où elle vient vers les étoiles et vous commencez à pouvoir respirer plus profondément vous commencez à, à pouvoir reprendre possession de votre corps vous étirer et à 5 à 5 vous entendez ma voix plus clairement vous pouvez faire craquer vos doigts vous pouvez bouger vos poignets vous pouvez écouter le bruit de l'horloge ou autre chose vous pouvez vous demander quelle heure il est vous pouvez vous demander euh, si, si jamais vous avez été en état de conscience modifiée euh, au point de ne pas vous rappeler. Vous pouvez vous demander euh, tiens, eh ben, il n'y a plus qu'à expérimenter. Il n'y a plus qu'à voir ce qui se passe dans, la, dans les jours qui viennent, dans, les, dans la semaine qui viennent, comment, comment je me sens. En laissant faire. Et puis, si vous avez été un petit peu conscient, en état de conscience modifié, plus légère, et ben pareil, exactement pareil. Parce que l'histoire, qu'elle soit interprétée par l'inconscient, qui fera de toute façon les, les choses qu'il faut pour que cette notion de, de vie et de mort soit accueillie avec légèreté. Ou bien que, que vous ayez entendu les mots et, et entendu toute l'histoire, peu importe, parce que les mots ont une portée, les mots ont une portée et... Et la portée des mots accueillis et, et pris en, en a, avec légèreté nous éloigne de nos mots. Merci. Et bon retour à, à vous-même et bonne expérimentation. A bientôt.